Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial de QSD, questions sans détour, qui va s'intéresser à l'actualité politique très riche de ces derniers jours, tant localement qu'à l'échelle nationale, voire internationale. Pour en parler avec nous, nous recevons un membre du Crédit, le Centre de Recherche en Économie et droit du Développement Insulaire. Didier Détouche est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Warren. Bonsoir, merci, aussi, les spectateurs. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous euh, qu'on va scinder en... Je prévient les téléspectateurs en deux parties, parce que l'actualité a été plutôt riche ces derniers jours. D'abord, avec l'actualité la plus proche de nous, cette visite en Guadeloupe à moins 24 heures de l'ouverture officielle de la campagne de la présidentielle de Marine Le Pen. D'abord, la première image, c'est cette arrivée de Marine Le Pen à l'aéroport Paul Caraïbe. On est loin de 1988 et cette tentative d'arriver en Guadeloupe de son père Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Et on a assisté à l'orchestration d'une arrivée plus que positive, euh, puisque au traditionnel drapeau français, on avait non seulement euh, des Guadeloupéens, mais on avait aussi la musique traditionnelle, le gros cas. Et donc, euh, ça a euh, interpellé hein, beaucoup de, euh, de citoyens, de, de nos compatriotes guadeloupéens euh, qui, euh, sous les réseaux sociaux, euh, se sont euh, un petit peu euh, euh, confrontés, ceux qui euh, donc, euh, trouvaient que c'était euh, là une atteinte à nos valeurs les plus fondamentales d'accueillir euh, Marine Le Pen, qui a des idées et des valeurs on va en parler, mais qui sont donc jugés par beaucoup ici et traditionnellement d'un point de vue historique comme totalement incompatibles avec non seulement la République, mais aussi notre histoire, notre dignité. Et puis on a eu ceux qui considèrent et qui l'ont dit euh, qu'il fallait accueillir Marine Le Pen comme une candidate normale, comme on accueille tous les candidats, et que si euh, elle arrive à organiser euh, ici localement un staff qui permet d'avoir un tel accueil, eh bien pourquoi pas, il faut dire que c'était une réussite puisque l'image a beaucoup tourné, dans l'Hexagone. Avant, avant d'arriver aux faits qui se sont passés, notamment sur ce plateau de télévision, notamment à son hôtel, est-ce que finalement Marine Le Pen n'a pas n'a-t-elle pas réussi son pari de transformer le FN en RN C'était son grand pari, Il se démarquer de l'image véhiculée par Jean-Marie Le Pen, son père. Euh, n'a-t-elle pas réussi, quand on voit ces images-là à l'aéroport Guadeloupe-Paul-Caraïbe, n'a-t-elle pas réussi son pari Alors, votre question pose exactement euh, la problématique de ce qui s'est passé dans le déroulement, mais aussi dans le fond et dans la projection qu'on peut en faire de point de vue politique. Je vous explique, on a eu euh, effectivement de la part de Marine Le Pen depuis des années... Euh, une dynamique de dédiabolisation, comme elle le dit elle-même, euh, qui, d'un point de vue de la science politique, est en réalité euh, le fait d'avoir une plus grande socialisation politique euh, de ses militants, mais aussi euh, euh, en termes de succès électoraux, à la fois régionaux oui. et, et oh, du point de vue national, et aussi euh, un allègement euh, des discours, euh, de tout ce qui, euh, un élagage de tout ce qui pourrait être considéré comme étant... Euh, euh, dans le corpus idéologique qui, à la base, au niveau du Front National, avec donc le père Jean-Marie Le Pen, était de l'ordre de l'antisémitisme, euh, du racisme, de l'exclusion, du, du, de l'encensement de la colonisation, euh, mais également de la xénophobie, du rejet de l'autre, et surtout euh, d'une opposition frontale avec toutes les politiques d'immigration qui avaient été suivies. Marine Le Pen, elle, est rentrée depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été le cas au début quand elle était leader du Front National, mais elle elle est rentrée au fil des candidatures à la présidentielle, puisque c'est sa troisième candidature, dans une dynamique où non seulement elle a un discours beaucoup plus axé sous la défense des travailleurs et un discours socialiste, mais aussi elle impose à ses membres d'avoir une attitude qui soit politiquement ouais. correcte et, et irréprochable. Mais ça, c'est pas toujours évident parce qu'on le voit sur les images lors des meetings, il y a quand même cette frange, on va dire, de, de racines du FN qui existe aux alentours et à l'intérieur du parti dirigé par Marine Le Pen. Absolument, parce que oui. c'est là où on voit la différence entre dédiaboliser un exorcisme oui. politique où on expulse vraiment euh, tous ces éléments-là. D'abord, le Rassemblement National est euh, toujours euh, constitué des mêmes groupuscules, d'extrême-droite, des mêmes revues euh, qui alimentent ce discours et qui sont euh, des discours qui m sont... Euh, même si dans le temps des, maigrets, même si des dans le temps des, maigrets, des Florian Philippot, des... Euh, même Mar euh, Marion Maréchal ont été écartés pour ne pas justement trop véhiculer cette image médiatiquement mais la base reste euh, sans doute la base Alors certains ont été écartés, d'autres sont partis d'eux-mêmes, ouais. mais le Rassemblement National c'est pas uniquement des quelques cadres politiques c'est aussi tout un réseau qui va même jusqu'à l'université ouais. quelquefois et que l'on retrouve également au niveau artistique, que l'on retrouve oui, euh, au niveau des entrepreneurs, etc. C'est une vraie etc. mouvance politique. Tout à fait. Et donc, quand je vous disais qu'il que y a un lien avec ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on observe cette année que pour la campagne présidentielle, l'irruption d'Éric Zemmour dans la campagne qui non seulement a drainé bon nombre de oui, mails on a bousculé les codes. Tout à fait, oui. et de cadres, euh, mais aussi euh, au niveau du discours qui est jugé comme étant beaucoup plus dur, beaucoup plus à droite, a en quelque sorte facilité cette dédiabolisation de Marine Le Pen, et en plus la poser presque en, en une sorte de victime, un peu comme Chirac à l'époque, euh, quelqu'un qui se fait trahir et oui. euh, qui perd euh, ses soutiens. Et donc en venant en Guadeloupe et en étant dans une dynamique de campagne de proximité, comme elle le fait énormément cette année, euh, elle espérait effectivement bénéficier d'une image oui. euh, adoucie auprès de l'Outre-mer. Elle aurait réussi ce que les, les anciens cadres du parti n'avaient pas réussi jusque-là. Tout à fait, oui. sauf que... Sauf qu'elle a réussi peut-être en partie. Non, ben, elle avait réussi en Partie, sauf que justement, et c'est là euh, tout l'intérêt peut-être, en tout cas l'un des intérêts de la démarche euh, de ces militants nationalistes qui sont allés à sa rencontre et qui euh, lui ont signifié qu'elle n'avait pas sa place en Guadeloupe pour exprimer ses idées. Et euh, ça a été aussi une réponse en fait à cette image d'engouement guadeloupéen apparent pour la venue de Marine Le Pen. Et donc on a eu frontalement une opposition avec ouais. une autre image qui est celle justement traditionnelle, plus traditionnelle d'une Marine Le Pen dont on ne veut pas en Outre-mer. Hein. On y vient justement. Comment expliquer en Guadeloupe cette évolution de l'image de Marine Le Pen qui, attention, ne se traduit pas forcément dans les urnes. En 2017, deuxième élection où elle est candidate, Marine Le Pen ne cumule qu'à 13 ou maximum 14% en Guadeloupe. Donc il y a une volonté d'expression mais qui ne se traduit pas forcément dans les urnes. Il y a deux dynamiques à l'œuvre pour Marine Le Pen qui effectivement, je le répète, hein, a toujours des racines en termes de discours qui sont liées à des positions d'extrême droite, à une forme de populisme et de boulangisme. Alors, ceci étant dit, oui. il y a deux dynamiques en Guadeloupe. Il y a une dynamique d'élection nationale et européenne où euh, le rejet euh, globalement euh, perceptible des, de, comment dire, de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est européen, de tout ce qui est carcan, technocratique, libéral et autres, se fait plus sentir dans la dynamique du vote euh, de l'électeur guadeloupéen dans l'isoloir où il vote plus euh, Front National. Et il okay. y a la dynamique locale pour les élections régionales, départementales, voire même municipales, où là, très clairement, les leaders euh, locaux du Rassemblement National euh, euh, ne sont pas taxés d'une crédibilité suffisante. Ouais. Et donc, euh, on euh, voilà très ouais. faible localement, à quelques exceptions près, dans certaines communes euh, où, où, des où on se sent sont quand faites, même sur... voilà, qu'il y a euh, un vote qui oui. se structure pour le Rassemblement national. Et donc, avec ces deux dynamiques différentes, on observe quoi On peut tirer quel type de conclusion D'abord, que euh, le, votre Rassemblement national exprime... Euh, non seulement un désarroi qui existe en Guadeloupe euh, face à la mondialisation, comme on le voit en France, mais aussi un rejet d'une immigration euh, qui fait que les Guadeloupéens se sentent de plus en plus, euh, je dirais, euh, euh, étouffés par des vagues migratoires venues non seulement de la Caraïbe, mais d'ailleurs. Et donc, il y a une forme de rejet. Euh, à la fois du de, de vivre-ensemble et aussi de cette immigration. La question, est-ce que finalement, ce vote-là, c'est pas plutôt, euh, en dehors du, des flux migratoires et, et, et d'aller surfer, entre guillemets, sur ces vagues de ce courant politique, est-ce que ce n'est pas aussi le rejet des, des traditionnels partis qui ont exercé le pouvoir dans la Vème République et qui ne répondent pas, euh, jusqu'à aujourd'hui, aux besoins des Guadeloupéens Est-ce que c'est pas plutôt ça, un vote sanction, un vote pour dénoncer euh, ce que les grands partis n'ont pas réussi à faire jusqu'ici Alors, c'est une conjonction, mais les... Euh, électeurs euh, qui sont animés euh, par une telle euh, proposition, motivation, par hein. une telle motivation, on les retrouve plutôt chez les abstentionnistes. Oui. Ceux qui vont de Front National en, en Guadeloupe, Rassemblement National, font le, le font choix. pour ces raisons, mais aussi euh, il faut ajouter euh, l'antimacronisme euh, qui, en Guadeloupe, euh, prend des proportions. Qui, même si elles ne sont pas euh, évaluées, restent euh, au sein de, de l'opinion. C'est des discussions exacerbées avec sanitaire, euh, fortement exacerbées. Oui. Donc, oui. il y a euh, à euh, certainement euh, observé que euh, cet antimacronisme latent va se retrouver chez les électeurs euh, du Rassemblement national et chez les électeurs aussi de Jean-Luc Mélenchon, qui sont euh, les deux candidats, en fait, qui sont le plus oui. historiquement opposés et même violemment à euh, Emmanuel Macron. Et puis, il y a, a peut-être une petite question d'âge aussi, euh, Mélenchon comme Le Pen, ce sont peut-être leurs dernières euh, élections présidentielles. Il euh, y a un côté nostalgique aussi qui joue, romantique même, j'ai envie de dire, euh, chez les lecteurs, pour dire, ben, finalement, ils ont essayé, pourquoi pas, cette fois-ci. Ça existe aussi. Hein. Alors, ça existe aussi, ouais. vous avez tout à fait raison de le rappeler, et ça existe en particulier chez les électeurs français. Ouais. Alors, au niveau de la Guadeloupe, ça varie. Ouais. Ça varie, mais on constate, et on l'a vu aussi, hein, pour nos candidats locaux lors de différentes municipales, euh, c'est vraiment un vote, par exemple, pour quelqu'un comme Max Mathias, hein, eh bien c'est vraiment euh, euh, un vote un peu plus sentimental où l'on reconnaît euh, l'épaisseur et euh, la longévité, mais aussi la combativité du candidat et où on estime qu'il est euh, mûr pour pouvoir euh, être élu. C'est vrai que l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, euh, euh, euh, comment dirais-je euh, elle était un, un peu contexte. à l'encontre de cette dynamique oui. classique oui. historique. Oui, mais elle, elle intervient dans un contexte où il y avait surtout une, une guerre euh, interne dans les grands partis. Hein. Le PS était en guerre en interne, euh, l'ELR également ah. l'était à ce moment-là. Peut-être que, bon, bref, on ne va pas refaire l'histoire. Mais cela étant... a peut-être créé oui. justement une forme de nostalgie euh, qu'on ne voit pas forcément dans les sondages, mais qu'on observera peut-être à l'issue du, du premier tour ou du deuxième tour. On verra... Euh, exactement quelle est la dimension qu'a pris ce rejet du, entre guillemets, nouveau monde politique euh, que nous avait proposé et euh, donc euh, euh, offert euh, Emmanuel Macron non, et oui. sa campagne. Ceci dit, j'attire l'attention de vos téléspectateurs sur le fait aussi qu'il faut considérer, à mon avis, cette élection de premier tour comme une élection où beaucoup de surprises sont possibles. Pourquoi Et en particulier du deuxième tour, premier tour et deuxième tour, parce que euh, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, euh, le Front républicain est, pour moi, frappé d'obsolescence. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, peu de chances euh, que les électeurs... De ils jouent de plein exercice, comme ça a été le cas en 2002, comme ça a été le cas pour euh, l'autre élection présidentielle. Absolument. Euh, il y a beaucoup de gens qui euh, vont voter au premier tour, mais ne vont pas forcément voter contre Le Pen cette fois-ci, et c'est là où ce que vous venez de dire est important, parce que cette, euh, ce, ce, ce vote sentimental, j'aime beaucoup l'expression, ce vote euh, sentimental, même euh, que je qualifierais de patrimonial, en fait, risque d'intervenir euh, plus fortement pour Marine Le Pen cette fois-ci qu'auparavant. Et si on regarde euh, sur l'échiquier politique euh, la euh, ventilation des forces politiques et des, et des différentes euh, euh, dynamiques qui sont à l'œuvre. la force en politique appelle la force et avec un rassemblement national qui serait composé cette fois-ci de tout ce qui est souverainiste mm -hmm. et de tout ce qui est euh, à droite ah, ça, oui. euh, ça pourrait euh, changer et rebattre les si cartes. là où la dynamique de Macron n'est plus celle du Front si républicain Tenter tenté qu'il puisse effectivement avoir ce, ce, ce, ce rassemblement et cette alliance absolument euh, mais on peut dire que quand même c'est fait là euh, avec Emmanuel Macron, président, candidat, qui condamne euh, euh, le, le, le militantisme nationaliste qui s'est exprimé face à Marine Le Pen, euh, tout de suite... On peut dire que ça y est, la campagne est officiellement lancée, en tout cas sur notre territoire. Absolument. Oui. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant oui. de voir Emmanuel Macron protéger euh, sa pire nuit parce qu'il a du mal à attaquer Marine Le Pen. Il essaie de la préserver. Éric Zemmour, pour lui, c'est presque dû. du pain béni puisqu'il peut taper sur une extrême droite en espérant plus tard euh, euh, qu'il y ait une alliance et qu'il puisse, qu puisse donc avoir des critiques qui s'étendent jusqu'à Marine Le Pen. Mais pour le moment, c'est un peu délicat pour lui, parce que d'une part, il est dans une position où, on l'a vu depuis la crise sociale, tout ce qui est euh, militantisme nationaliste, à euh, est patriotique, syndical euh, et autres, il est en opposition frontale avec, euh, avec cette mouvance-là. Cette mouvance-là est justement... Très forte en Guadeloupe. Le, le mandat d'Emmanuel Macron, c'est peut-être sa grande difficulté. C'est exprimé extrêmement à l'échelle internationale. Crise de Covid, crise ukrainienne aujourd'hui. Et là où Marine Le Pen bah, s'est recentrée, elle, sur des problématiques qui sont... Euh, de, de politique intérieure. Est-ce que ce n'est pas là aussi sa difficulté euh, au candidat Macron La difficulté du candidat Macron, c'est qu'il est président. Oui. Et le fait qu'il soit président, il a beaucoup de mal, de mon point de vue, à rentrer euh, dans une posture de, de candidat. Comme, comme pardonnez-moi, à l'inverse, pour les candidats challengers, il a été difficile de parler de politique extérieure euh, sans affronter directement le, le chef de l'État. Tout à euh, fait, ouais. mais alors... Je pense que concernant ces candidats, il y a eu aussi, à mon avis, une mauvaise stratégie. Parce qu'ils ont tous voulu faire de cette campagne présidentielle un affrontement avec Emmanuel Macron sur son bilan. Or, à partir du moment où, dès le mois de novembre, les choses au niveau international commençaient à s'agiter, il y avait fort à prévoir que le président de la République rentre dans un rôle qui le mettrait tout de suite dans l'effet drapeau, c'est-à-dire un effet euh, que les politologues ont, ont considéré comme étant euh, historiquement à chaque fois favorable au chef de l'État qui est en poste, parce que ça rassure la population. Et le problème, c'est qu'en attendant ce duel avec Macron, qui ouais. ne pouvait pas venir, compte tenu des circonstances aussi facilement que cela, eh bien, euh, ils ont perdu de vue leur propre euh, dynamique euh, de campagne euh, personnelle, à part, je trouve, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui... Pour l'une, Marine Le Pen nous fait une campagne vraiment à la Chirac de proximité qui, oui. qui est toujours très efficace. Oui, oui, avec, un, avec un président candidat qui a démarré très tard sa campagne également, c'est peut-être que ça a gêné les adversaires aussi. Oui, oui, tout oui. à fait. Et avec un Jean-Luc Mélenchon qui reste sous ses fondamentaux euh, sociaux. Mais euh, Emmanuel Macron euh, a commencé très tard et euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, va euh, lui nuire parce que euh, rentrer dans une dans une carrure et dans un rôle de candidat, c'est quelque chose qui va toujours avec un temps assez long. Les deux semaines qu'il reste là sont euh, totalement insuffisantes et on le voit avec l'échec des meetings, notamment, en visio, où il ne peut même pas être présent. Et je crois qu'il y a là quand même un risque pour la dynamique de sa candidature au-delà de ce qu'on voit dans les sondages. Sauf que l'actualité internationale peut lui servir dans les deux prochaines les, semaines les avec un fait fort qui pourrait, mmh. euh, on va dire, sacraliser sa candidature pour cette deuxième mandature. Alors, de point de vue international, il a déjà eu un très grand rôle, mais les faits commencent à s'estomper. Euh, là, on s'achemine euh, tout doucement vers quand même un accord apparemment mis, euh, entre l'Ukraine et euh, la Russie, mais la France ne sera pas euh, partie prenante de ce jeu-là, sauf si, là, en tant que président de l'Union européenne, euh, Emmanuel Macron euh, doit euh, justement euh, s'imposer. On verra quelles sont les possibilités qui lui seront offertes, mais là, il doit être dans la campagne, et je doute malheureusement qu'il puisse jouer les premiers rôles. Il doit donc gérer cette avance qu'il a eue, et ça n'est pas évident, parce qu'en rentrant dans cette position de candidat, il se retrouve déjà en situation de faire les bouts qu'il faisait avant, et c'est quelque chose qui n'est pas euh, non plus évident. Et d'autre part, euh, il y a un sérieux manque. Euh, Emmanuel Macron est un candidat qui est quand même euh, euh, bien entouré par des ténors, oui. Euh, mais c'est quelqu'un qui n'a pas son propre parti derrière lui. Donc il y a toujours des risques de poids. Affaire à suivre. En tout cas, restez avec nous. Cette première partie est terminée. Dans un instant, nous revenons avec la suite de QSD pour parler eh bien, des Guyanais qui ne veulent pas rater le train Corse, pour parler également eh bien, de ce choc dans les îles du Nord, aussi bien à Saint-Martin qu'à Saint-Barthélemy, et également revenir à ce qui se passe chez nous, en Guadeloupe. L'avènement de Jocelyn Sapoti, une nouvelle fois, euh, en moins de deux ans au Lamentin, n'est-ce pas le départ d'un nouveau parti Ou alors des législatives qui commencent à se préparer, on en parle dans un instant. Suite de QSD à venir tout à l'heure.